Et c'est un jeune fondeur à faire... Ouais bon allez, Hop, on garde. Ouais. <rire> Je... Le biathlon est une passion pour moi depuis de nombreuses années. Ça me tenait vraiment à cœur de réaliser mon stage dans une rédaction spécialisée dans les sports nordiques. Et en plus, grâce à ce stage, j'ai pu, pu m'essayer au biathlon pendant une après-midi, sur un pas de tir à 50 mètres, sur une piste de ski de pont. Enfin voilà, c'était une superbe expérience pour moi. Oui, c'est vrai, pendant les championnats du monde junior de ski nordique à Viocati, j'ai pu interviewer Nilo Moïlanen qui a remporté haut la main le titre sur le, sur le format du sprint en ski de fond. Donc c'était une, une fierté pour moi parce que c'était sa première interview avec un média étranger de sa carrière. Oui, pendant le premier confinement, ça me tenait vraiment à cœur de continuer à pratiquer mon, mon futur métier. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans des lives sur Instagram. J'ai accueilli des sportifs avec Simon Fourcade et Michael Jeremias, mais aussi des journalistes avec Rémi Reverchon, Vanessa Lemoigne et Thomas ferroville Donc voilà, si jamais vous me regardez, je suis toujours intéressé pour un stage.